Bonjour Olivier. Bonjour Marie-Claude. Est-ce que tu souhaites te présenter, Olivier euh, Oui, ben, je m'appelle Olivier Louvet. J'ai 46 ans. J'habite dans le Val d'Oise et je travaille à Paris dans une radio. Voilà. Qu'est-ce que tu cherchais, Olivier, quand tu t'es adressé à moi euh, Je cherchais un, un moyen de, pour perdre du poids mais qui ne soit pas un régime parce que j'en ai fait euh, énormément des régimes. J'ai toujours été euh, suivi, le premier euh, date d'il y a bien longtemps où j'avais un, un médecin, euh, j'étais suivi par un médecin euh, acupuncteur, j'ai perdu 10 kg, j'en ai repris 11, j'ai renouvelé l'opération deux ans après, j'ai perdu 10 kg, j'en ai repris 11, peut-être 12, euh, après, j'ai décidé de passer par une diététicienne, j'en ai perdu 10 je les ai repris aussi. Après, j'ai pris une autre diététicienne, euh, j'en ai perdu 8 et puis pour des raisons de quiproquo de rendez-vous, je... après ça s'est arrêté comme ça, il y a eu un quiproquo de rendez-vous et entre le, le, le, au, au moment où je devais y aller, je ne suis pas allé, et après, je me suis rendu compte qu'en l'espace d'une semaine ou deux, j'avais repris deux kilos. Alors, je ne vais pas y retourner tout de suite. Je vais essayer de les reperdre pour, être, pour me retrouver au niveau d'avant. Et en fait, je n'ai jamais reperdu et j'en ai repris d'autres. Et c'est reparti dans l'autre sens. Alors, ça m'a agacé et j'ai dit, il faut que je trouve autre chose. Voilà. Okay. Qui ne Allez. soit pas une opération. Je voulais Allez. éviter l'opération. C'est important de le préciser. Ouais. Alors, Olivier, finalement, pourquoi avoir choisi une méthode comportementale J'ai bien compris que tu cherchais quelque chose sans régime, mais pourquoi comportemental bah parce que j'ai quand même conscience euh, que le, le problème de poids euh, euh, est, est, lié, euh, est lié justement à des comportements et qui sont avant tout psychologiques. Enfin, C'est lié à la psychologie euh, qui, qui nous pousse à certains comportements. Et, et comme tu me l'as dit euh, après notre première semaine de coaching où euh, j'ai noté tout ce que j'avais mangé, tu, tu as constaté que j'étais un mangeur propre, l'allusion la, la, m'avait amusé, enfin, l'appellation m'avait amusé. Mais effectivement, quand on n'achète quasiment aucun produit transformé, vois, il y a une semaine, j'ai fait mes courses, dans un caddie plein en produits transformés, j'avais un pot de confiture et un pot de pesto. Et le reste, il y avait quasiment euh, voilà, zéro transformation. Donc tu te dis, attends, je mange quand même le plus sainement possible. Euh, je mangeais proprement matin, midi et soir, jamais de grignotage, tout ça, et ça ne m'a pas empêché de... de... Et, et en plus en respectant aussi les, les conseils de mes différentes diététiciennes et médecins, hein, donc euh, je me disais, c'est pas possible, comment, comment ça se fait Et donc je comprenais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait ailleurs, et, et, et en fait j'ai voulu m'attaquer plus à l'origine toujours en conférence, que le surpoids est un symptôme, que ce n'est pas en ouais. travaillant sur voilà. le contenu de l'assiette qu'on va effectivement travailler sur la cause. Alors Olivier, quels ont été tes résultats euh, Alors, dans les résultats, euh, c'est marrant parce qu'on s'attaque à la cause, donc à la psychologie, et j'ai envie de dire, le, le premier résultat, c'est euh, euh, un petit degré supplémentaire de compréhension de soi, et de bien-être. Ça, J'ai constaté ça avant même de, de, de commencer à, à perdre du poids déjà. Euh, je trouve c'est important de le souligner. Et, euh, et après, bah, ceci explique cela. Je me suis pesé euh, ce matin. Et là, j'en suis à 9 kilos exactement. Donc, 9 me kilos... Quand tu as démarré Le 30 mars. Le 30 mars, et nous sommes le euh, 15 juin. Nous sommes mi-juin. Voilà. Alors, Alors Olivier, est-ce que c'est vraiment sans régime ce que tu as fait ah, ben, bah, je, je, je ne peux con, que constater que oui, puisque c'est ça qui est génial. Et c'est, en fait, c'est ça qui me, me rassure pour l'avenir. C'est que dans la mesure où euh, je n'ai pas de frustration, euh, où euh, je, je, je ne m'interdis rien, euh, et en plus, j'ai parlé à des amis de la. De, de, de la démarche que j'avais faite, euh, et, mais justement c'est amusant parce que se retrouver euh, à, à déjeuner ou à dîner chez des amis et, et ne faire attention à rien et surtout ne plus culpabiliser sur euh, les aliments qu'on mange, euh, ça, ça augure d'un avenir plutôt serein, euh, c'est ça qui m'intéresse. Je me dis quand même, c'est cool, euh, voilà, on se fait des apéros, on se fait des trucs. Bon, euh, évidemment, il y a des petites tactiques pour euh, le lendemain pour essayer de, de, de, de rattraper ça, mais, mais sans, jamais, sans aucune frustration. Donc, c'est ça qui est, qui est intéressant. Mmh. Ce que tu appelles rattrapage, Olivier, c'est simplement un mécanisme naturel, laisser le corps s'auto-réguler mmh remanger, remanger derrière. Et eh bien c'est top. En tout cas, je suis très contente pour toi. Et tu as raison de le dire. Tu as ancré un certain nombre de choses. Elles sont en toi, elles t'appartiennent et ça va complètement, complètement se poursuivre. Est-ce que tu as eu l'impression de devoir faire des efforts pour en arriver là Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Euh... Évidemment que, bah, oui, au, dé au début, il y a quelques efforts à faire quand même notamment pour apprendre à, à, à retrouver la sensation de faim, notamment, euh, euh, mais bon, ce pas long, hein, ça dure deux semaines euh, entre la sensation de faim et la, et la satiété. Euh, là, il y, y a évidemment un effort à faire parce que si on commence à, à ne pas être sérieux et à faire un peu n'importe quoi dans, dans cette semaine-là, il euh, est évident que on va, pas, euh, enfin, on va faire, faire un mauvais travail dès le départ et c'est quand même important pour la suite. Mais en dehors de ça, non, après justement, tout est naturel et c'est ça qui est intéressant. Très bien. Alors Olivier, si tu devais qualifier mon accompagnement en trois mots, tu as le droit à trois mots, qu'est-ce que tu dirais Alors, bienveillance, écoute et pertinence remercie <rire> mais c'est moi qui te remercie en tout cas ben donc, tu as hésité avant de démarrer qu'est ce que tu dirais aujourd'hui à une personne qui hésite je, alors je comprends pourquoi les personnes peuvent hésiter euh, ne serait-ce que par rapport aux, aux conversations que j'ai pu avoir avec mes amis il euh, y a une chose dont on a beaucoup parlé ensemble pendant le coaching ce sont les croyances mmh. et alors là c'est très <rire> c'est Très compliqué d'expliquer à quelqu'un, euh, de lui dire euh, « je ne crois plus au régime, euh, de toute façon, ce n'est pas, pas avec ça que je, je, je peux perdre du poids euh, ». Et on me dit ouais, « il y a bien un moment donné où, où tu manges moins, où tu fais attention à ce que tu manges et tout ça ». Alors, euh, manger moins, bah, c'est une évidence puisque ça, c'est le résultat du, du travail qu'on fait sur soi. Euh, mais ce n'est pas, euh, quand on fait un régime, manger moins, c'est le travail qu'on fait. Alors que là, le travail qu'on fait, c'est pas manger moins. Le travail qu'on fait, c'est sur notre comportement. Et ça induit le fait de moins manger, mais sans effort. C est, c est, donc c'est euh, ça qui est intéressant. Euh, donc, euh, donc oui, les, les, par rapport aux, aux croyances, moi pourquoi j'avais hésité au début, j'ai mis un an hein, avant de démarrer. Oui. Euh, c'est parce que je voulais être prêt, parce que je pensais que ça allait, ça allait être un gros travail, euh, en fait. Que ça allait, et je me suis dit, bon, euh, j'attends un petit peu. Euh, J'avais déjà commencé par télécharger tes premiers, le premier e-book, puis le deuxième, le plus important. Et euh, je me suis dit, bon, ça va peut-être être un peu de travail, il faut, faut, faut que je sois prêt. Et puis, euh, et puis un jour, ma balance s'est mise à clignoter dans tous les sens. Elle m'a dit, là, t'es prêt <rire> Merci beaucoup, Olivier, pour ton témoignage. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'accompagner. Il y avait comme euh, une, une forme de résonance, euh, comme si, euh, je, je, pour moi, je comprenais exactement en fait, ce qui se tramait derrière tes croyances, derrière ton schéma de pensée, derrière tes comportements inconscients, donc ça, c'était assez agréable. Et puis moi, je suis toujours super ravie quand les personnes que j'accompagne ben, obtiennent les résultats que tu obtiennes. Et heureusement, ce n'est pas rare, donc c'est super <rire> moi, Ça me motive davantage pour pouvoir accompagner un maximum, un maximum de personnes. Voilà Olivier, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée et au plaisir. C'est moi qui te remercie en tout cas, et puis euh, bah, je, te, je te tiens évidemment au courant de l'évolution des choses, hein, parce que j'ai quand même un objectif. <rire> L'important c'est de ne pas être fixé sur le chiffre, ça se fait sans. 000... Oui, mais c'est ça, ouais, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que tout se passe sereinement. C'est bien.